Sachez que vous devez euh, obligatoirement faire de la veille dans votre domaine d'activité qui est lié à la formation. Et donc, euh, moi, j'ai fait de la veille. J'ai retenu quelques articles et dont je vais rapidement discuter avec vous. Donc, bienvenue dans euh, notre veille et bienvenue dans notre veille juridique. Euh, là, je vais vous faire un point sur la veille juridique euh, que vous deviez retenir sur les trois dernières semaines, selon moi. Et on va commencer par une veille. Euh, alors... Il n'y a rien à retenir, je vais le mettre dans le chat, le lien. En soi-même, sur ce document, il n'y a rien à retenir de mise en pratique pour vous. Mais ça peut vous apporter une vision ici de la gestion des fonds de formation. En fait, je suis tombé sur un article qui expliquait que les fonds de formation réservés aux demandeurs d'emploi n'ont pas été dépensés correctement, n'ont pas été dépensés tout court en fait et qu'il y a eu un ambroglio au niveau de l'État. Euh, France Compétences a donné des fonds à la mission Travailler Emploi pour que ces fonds servent à payer des formations pour les demandeurs d'emploi. On parle de 2,4 milliards d'euros okay, qui n'ont pas été utilisés pour former des demandeurs d'emploi et euh, eh bien en fait tout ça c'est lié à une mauvaise communication entre différents services et là on comprend l'intérêt que les choses soient mises en clair. Et c'est aussi, ça donne un éclairage sur le futur de ce qui va se passer. Parce que là, on découvre ce genre d'erreur. Et alors, ça arrive, c'est peut-être humain. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement derrière. Donc, on ne va pas critiquer. Euh, et puis, on ne va pas jeter des pierres parce que ce genre de truc, ça peut arriver à n'importe quel niveau. Voilà, dommage que ce soit au niveau euh, de l'État et que ça touche les demandeurs d'emploi. Mais il euh, y a des, des dysfonctionnements. Et il euh, y a des, sûrement des mesures qui vont être prises en marge de ces dysfonctionnements. On va en voir certaines mesures ensemble. Et euh, sachez que ça va être la porte ouverte à des nouvelles règles qui vont arriver et sur la manière dont s'utilisent les fonds et la manière dont ils vont, être, ils vont transiter. Euh, et donc, euh, voilà. En tout cas, cet article était vachement intéressant à lire euh, sur la manière dont sont utilisés les fonds sont transmis et dont les services fonctionnent entre eux et on voit qu'il n'y a pas de discussion entre les différents services et donc euh, bah, je vous invite à lire l'article euh, ça pourra révolter certains d'entre vous mais ce n'est pas vraiment le but là c'est plutôt de vous informer en tant que formateur en tant qu'entrepreneur dans le milieu du conseil de la formation sur comment les choses se passent Mais alors on va avancer dans le vif du sujet sur des choses qui sont directement applicables pour vous sur notre veille. Alors, sur la veille juridique, voici un truc qui est directement applicable pour vous, qui pourrait avoir des conséquences sur votre public. Alors, j'ai bien des conséquences sur votre public. Ici, de quoi on parle On a eu une question qui a été posée, une question parlementaire. Alors ici, il y a eu un parlementaire qui a posé une question au ministre et euh, aux délégués, et qui a posé une question sur l'usage du CPF pour les personnes retraitées. En fait, euh, même si... La, le, le, la question est intéressante, mais elle a été mal posée, je trouve. Parce que en tout cas, pour des gens comme vous, extérieurs comme moi, euh, ils ont mélangé plusieurs notions. Mais alors, voilà ce qui se passe. Un, un, un, conseiller parlementaire, un parlementaire a demandé, « Ok, euh, est-ce que les retraités ont le droit à, au CPF ?» okay, Je résume fortement le propos. Et la réponse euh, du ministre, ici. Alors, très intéressant. Déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que les retraités ont du CPF. Euh, et qui peuvent l'utiliser pour acheter des formations professionnelles. Donc, on restera toujours dans un usage professionnel de la formation. Okay Deuxième point, le, les retraités ne, ne cotisent plus pour le CPF une fois qu'ils sont à la retraite directement. Mais il y a des systèmes de cotisation indirecte pour les retraités au CPF et euh, il y a plusieurs systèmes de cotisation. Ce qui veut dire par là qu'un retraité qui... Euh mon écran ne s'affiche plus. Euh, je ne sais pas si d'autres personnes sont, sont impactées par ça. Je ne sais pas, de mon côté, je n'ai pas d'alerte comme comme mon écran ne s'affiche pas. Si vous pouvez juste me dire si d'autres personnes ne voient pas mon écran. Allez-y. Euh, non, l'écran s'affiche toujours. Ok, parfait. On va continuer. Je pense soit que ça doit être un problème de réseau de votre côté. Euh, donc, ce qu'il faut retenir ici sur cette question parlementaire, c'est que d'un, l'RTT continue à obtenir des fonds CPF mais par un autre moyen que les cotisations salariales qu'ils avaient avant. Première chose. Donc, euh, mais il faut que ces retraités soient actifs dans le milieu associatif ou dans d'autres milieux. On le voit, il y a des comptes, euh, ils en parlent pendant tout l'article, différents types de comptes, d'acquisition de points pour euh, le CPF. Et euh, le retraité qui reste chez lui qui fait rien n'aura pas de nouveaux fonds CPF euh, en plus. Quoi. Donc il faut que les retraités soit entre guillemets actif dans sa retraite. Euh, et ensuite, eh bien, le retraité peut continuer à utiliser son CPF euh, dans le cadre de l'achat de formation professionnelle ou dans le cadre de l'achat pour euh, se former euh, aux bénévolat Et ça, c'est un truc que peu de gens euh, font. Il y, a, il y a très peu de formateurs qui sont sur cette niche aussi de former des bénévoles d'associations. Mais par, euh, voilà, les fonds CPF permettent, il y a des fonds pour former des bénévoles d'associations. C'est une vraie niche. Il y a énormément d'associations. Euh, il y a des fonds pour les former, mais Très peu de gens qui vont sur cette niche pour former des gens. Okay Donc ça, ça peut être une opportunité de business aussi. Attention, je ne connais pas du tout ce milieu, ce marché. Je ne sais pas quel est le niveau d'opportunité qu'il y a. Euh, je sais aussi que les associations sont des personnes qui ont du mal euh, à faire des dépenses euh, parce que leur objectif n'étant pas euh, professionnel. Euh, et ben Du coup, ils n'ont pas la même notion de dépense et d'investissement parfois. Je dis bien parfois, ça dépend que les autres. En tout cas, sachez qu'il y a ce niveau-là. Donc voilà pour les retraités. Euh, et là, maintenant autre chose intéressant aussi, ça c'est plutôt une information pour vous qui est intéressante à voir euh, et qui pourrait avoir des impacts sur le futur aussi euh, de votre activité. Parce que je pense que ça, c'est le premier jalon du contrôle total et totalitaire de ce qui se passe en formation en France. Aussi bien sur qui forme qui, qui forme et quels fonds sont distribués à qui, comment. En fait, l'État travaille sur une plateforme qui s'appelle Agora. Centralise tous les données de la formation professionnelle en france alors les données euh, Ben pour l'instant euh, c'est intéressant de voir quelles sont les données dont on parle et en fait euh, je vous dirai bien sûr le temps de lire l'article euh, que j'ai mis en lien dans le chat mais ici on parle alors il faut que je retrouve l'article exact parce qu'en fait ils font un autre lien vers un autre article hop ça doit être celui là je pense euh, Tac tac tac il n'y a pas euh, euh, ils me redonnent pas l'article auquel ils font référence aussi dans leur article. Excusez-moi, juste une petite chose, une petite question, un petit temps. Hop, on va faire une recherche sur Google. Hop, agora, on va prendre celui-là. Ouais, je crois que c'est ça. Ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Et euh, voilà, c'est ça. Donc, ce que il faut comprendre c'est qu'il y a un nouveau logiciel qui existe pas nouveau, qui est pas nouveau. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va centraliser toutes les informations de financement. Quelle personne a obtenu un financement avec qui et avec quel centre de formation Déjà, l'État euh, saura exactement quel Français dépense quoi avec qui et avec quel centre. Euh, donc il n'y aura plus de possibilité pour un centre de, de filouter. Euh, autre point, le parcours. L'État sera le parcours de formation de chaque Français. Et donc, euh, l'État saura à quel moment quelqu'un s'est formé, à quel moment il ne s'est pas formé, quelle, euh, quelle formation il a déjà suivi, du coup, pour ne pas financer deux fois la même formation. Très important. Euh, il va aussi savoir comment se passent les formations. Imaginons pour un, pour un stagiaire, il s'inscrit à des formations il y pas, et, et il n'y va pas. Eh bien L'État le saura. L'État va savoir quand il est rentré, quand il est sorti, quand il est arrêté, etc. Donc d'un, ça va permettre à l'État de savoir quelle est la capacité, et la fonctionnalité du centre de formation qui donne les formations, déjà premièrement. Donc on va mieux comprendre le fonctionnement d'un centre de formation. enfin mieux comprendre. Je veux dire, plutôt, euh, l'État saura le mode de fonctionnement du centre de formation, de tous les centres de formation, et il va aussi du coup pouvoir être capable de sanctionner un centre de formation qui fait un peu n'importe quoi, et il va aussi être capable de, de sanctionner un stagiaire qui s'inscrit à, à des formations et qui n'y va pas. Il serait capable de. Je ne veux pas dire qu'il le va le faire, c'est juste ce logiciel apporte cette possibilité -là. il va aussi qu'on avoir le contrôle total et la visibilité totale sur le type de formation qui sont vendus en france et l'identité de ceux qui achètent des formations et de ceux qui en vendent donc on là, on est dans du big data et on a le début d'un logiciel qui va faire la pluie et le beau temps sur les centres de formation et qui va être capable de bannir des gens du système de la formation euh, complet aussi bien un centre que un stagiaire on est au début de ça alors maintenant Qu'est-ce que l'État va faire de cet outil De quelle manière il va être capable de l'utiliser euh, ben Là, ça va être une autre paire de manches et une autre information qu'il faudra suivre, en tout cas, euh, sur, euh, sur cet aspect-là. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais euh, surtout pour que vous compreniez euh, jusqu'à quel point euh, les données peuvent être centralisées. Donc... En tout cas, qu'est-ce que vous devez faire de cette information Pour l'instant, je pense que vous devriez commencer à vous familiariser avec cette, notion de avec cette plateforme et les notions qui vont en véhiculer et de suivre ça de loin pour voir comment ça va avoir un impact sur votre activité. Autre, et voilà, nouveau article, euh, nouvel article pour notre veille juridique. Euh, ici, euh, c'est un article qui pourra avoir un impact pour beaucoup d'entre vous. Euh, sur la sous-traitance euh, dans le cadre du CPF. Alors, c'est uniquement que dans le cadre du CPF. Et ici, on a une question parlementaire. Un parlementaire qui a posé une question sur comment on va gérer l'obligation d'avoir Calliope pour les sous-traitants dans le cadre du CPF et c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on retient de cet article et qu'est-ce que vous devez en retenir Première chose, c'est que il euh, y a une loi qui va sortir euh, un, qui va, enfin, une loi qui va sortir. C'est un décret qui va être un, un, un avis de décret. Euh, donc, ce qu'ils vont dire, c'est que euh, toutes les personnes qui seront sur le CPF, s'ils travaillent en sous-traitance, devront avoir un numéro de déclaration d'activité et Calliope. Et que le portage, et là, on vient, là, il y a bien le mot, il est ici. Portage Calliope. Donc, le fait, par exemple, si vous travaillez avec la SCORF, ou d'autres organismes comme là, je, je sors la SCORF parce que voilà c'est le premier nom qui vient, mais vous travaillez en, vous travaillez en portage de Calliope, c'est-à-dire que le Calliope ne vous appartient pas, vous travaillez dans une autre boîte qui vous, pour qui vous êtes en sous-traitance, et c'est grâce à cette sous-traitance que vous obtenez Calliope, et bien en tout cas dans le cadre du CPF, ça va être supprimé, vous ne pourrez plus faire ça, et il faudra avoir vous-même votre propre Calliope, Donc, ce qui veut dire que, avec cette information, si vous travaillez avec le CPF et que vous n'avez pas Calliope pour le moment, ben ça va être très important en tout cas de euh, travailler pour obtenir votre propre Calliope. Deuxième chose, c'est que la, les sanctions, eh ben c'est que la personne qui vous prend en portage Calliope ben risque de ne plus pouvoir être CPF si elle continue à prendre des gens euh, en portage Calliope sans qu'ils aient Calliope. Voilà. Donc le business du portage Calliope pour le CPF va complètement disparaître. Pour les gens qui espéraient ainsi s'échapper de Calliope. Alors, ça, c'est un une première mesure parce que je pense que c'est la première porte ouverte à l'obligation d'avoir Calliope pour l'ensemble des acteurs du marché, de la formation. Et euh, c'est un événement à suivre de loin. Euh, tac, tac, tac. Ensuite, nouvel article. Et euh, ce que vous devez retenir de cet article, bienvenue dans cette veille juridique. Euh, ici, c'est les déclarations obligatoires qu'il y a à faire ce mois-ci. Et n'oubliez pas que la campagne tout simplement de déclaration de, de bilan pédagogique et financier est ouverte et que vous devez le déclarer avant le 31 mai. Si vous ne le faites pas, vous perdez votre numéro de déclaration d'activité. Donc ce site vous explique où vous devez aller et ce que vous devez faire pour pouvoir déclarer votre bilan pédagogique et financier. Et ça, vous devez le faire si vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité avant 2023, avant le 1er janvier Avant le 1er janvier 2023. Pas facile à dire. Première chose. Deuxième chose, si vous travaillez avec le CPF, et bien maintenant vous allez devoir déclarer euh, les différentes personnes qui composent votre organigramme, euh, le responsable légal, le responsable pédagogique, le responsable administratif et financier. Ça peut être la même personne pour tous, mais en tout cas aujourd'hui, maintenant, euh, le, euh, la plateforme Edof veut pouvoir identifier exactement qui euh, a des rôles euh, et quel rôle il a dans votre organisation. Et là, je pense que à terme, c'est aussi pour savoir qui contacter et qui sanctionner. Donc, voilà pour cet article du Digiforma qui est quand même assez complet et qui rappelle bien l'obligation parce que tous les ans, on a des gens qui nous contactent. « Oui, bonjour, je voudrais avoir Calliope. »« D'accord, quel est votre numéro de déclaration d'activité ?» Et puis qu'on vérifie. Bah, « Ils n'ont plus de numéro. » Et on leur dit bah, « Vous n'avez plus de numéro ?»« Ah bon, comment ça se fait bah, Vous avez déclaré votre BPF ?»« Ah bah C'est quoi le BPF ?»« Déjà, vous êtes mal barré. Euh, » Donc voilà, en tout cas, très important de voir ça. Et donc, dernier point euh, et dernière chose que vous devez retenir dans la veille juridique sur les trois dernières semaines, euh, c'est la mise à jour des CGV de, euh, du CPF. On est à la version 10 et qui euh, a été publiée il y a très peu de temps et qui s'applique au mois de mai. Et ici, qu'est-ce que vous devez retenir sur les nouveautés sur le CPF bah, Première chose, bah voilà, ils disent que vous devez déclarer qui est, qui est votre équipe et qui est à quel poste dans votre équipe. Donc C'est ce qu'on parlait juste avant. Euh, sur l'article de Digiformag. Deuxième chose importante, c'est les quatre forces majeures, les quatre forces majeures qui vous permettent à un de vos stagiaires de ne pas venir à votre formation et de l'annuler, et ou vous d'annuler votre formation. Et eh bien ils ont étendu la liste des quatre forces majeures et les ont identifiées directement sur la plateforme. Vous pouvez les sélectionner pour annuler une, une action euh, de formation CPF. Alors pourquoi c'est important cet aspect-là, pourquoi c'est intéressant de connaître cette liste-là C'est parce qu'en fait, si euh, la personne euh, comment dirais-je, à, à un cadre de force majeure, Alors, arrête sa formation hors du délai légal de rétractation, eh bien le CPF va conserver son argent, ne va pas lui rendre, mais ne va pas vous payer vous non plus. Donc ça veut dire que tout le monde perd l'argent du CPF si les cas de force majeure ne sont pas déclarés. Et donc c'est hyper important d'être au courant de ça et de suivre ça. Euh, en tout cas, ce qui concerne aussi pour euh, les organismes de formation, ici, euh euh, excusez-moi, du coup, je relisais parce que j'ai disais Tiens, c'est bizarre, cet article, euh, c'était pas celui-là que je. Dans, le, dans mon ordre, dans ma tête, c'était pas celui-là. Mais voilà. Alors là, l'article 2, qu'est-ce qu'il dit C'est que maintenant, euh, il vous devez euh, désigner les représentants et vérifier et la CDC va vérifier. Que toutes les informations que vous avez données dans le cadre de votre inscription sur la plateforme CPF pour pouvoir bénéficier des fonds de CPF soient exactes et complètes. Et s'il manque une information et que c'est pas complet, et eh bien vous ne pourrez pas être enregistré sur la plateforme CPF. Ou vous pourrez même être déréférencé si vous l'êtes déjà. Donc pensez, si vous êtes inscrit sur le CPF, à compléter les informations. C'est très important. Article 4.3 ici, pareil, dernière chose. Euh si vous avez été déréférencé du CPF suite à un contrôle et ils vous ont déréférencé, eh bien pour vous être pour être référencé sur la plateforme, il va falloir faire une réinscription et cette réinscription va passer du coup par le remplissage d'un formulaire de demande d'information qui est le même que pour tout le monde actuellement aujourd'hui tout le monde remplit ce formulaire aujourd'hui les nouveaux le remplissent donc vous serez mis au même niveau que les nouveaux qui remplissent le questionnaire depuis, pour la première fois. Donc, si vous avez été référencés, bah pour vous réinférencer, vous réinscrire, il faudra remplir ce formulaire et passer par la phase d'examen préalable de Edof. Voilà. Et donc, ça, c'était les éléments à retenir. Vous avez les versions complètes des CGV et des CGU en dessous. Lisez-les, c'est très important. Le nombre de personnes qui ont des soucis parce qu'ils ne les lisent pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire. Et c'est dingue, c'est dingue. On est le pays de la littérature et les gens ne lisent pas. Le nombre de mails qu'on reçoit où on a envoyé un mail à quelqu'un où il y a trois lignes de noms et la personne nous dit « Oui, il y a une ligne de trop, je ne veux pas lire », c'est dingue. Et donc, pensez, vous êtes dans un domaine où il faut aimer la lecture. Les veilles informationnelles, bienvenue dans cette veille informationnelle. Et qu'est-ce que vous deviez retenir sur les trois dernières semaines ici euh, Là, j'ai sélectionné cet article. Pourquoi Très rapidement pour vous, parce que ça parle de veille. Et la veille, c'est un des éléments qui fait que la plupart des gens perdent leur calliopie et pourtant c'est quelque chose d'assez simple. Et cet article euh, bah, prend le témoignage de trois centres de formation euh, des gens que je ne connais clairement pas euh, et, je, et il parle de leur pratique de la veille, de comment ils font et quels outils ils utilisent pour le faire. Donc, ils ont chacun une pratique différente et des outils différents. Et euh, ici, ils mettent en avant euh, aussi la raison pour laquelle il faut en faire. Donc, vous savez, les critères 23, 24 et 25 de calliopie vous oblige à faire de la veille. Et c'est intéressant de voir les méthodes que ces personnes utilisent pour faire leur propre veille. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir qu'il y en a qui font de la veille, qui comprennent pas encore. Alors, ils ont compris pourquoi ils font de la veille. Il n'y a aucune critique là-dessus de ma part. C'est juste que, en fait, dans leur veille, ils ne relèvent pas d'informations utiles et applicables pour leur organisme de formation, de ce qu'ils doivent euh, appliquer à l'issue de la veille. Parce que... Faut que vous sachiez que quand vous faites de la veille, vous devez un prouver que vous avez fait de la veille. Donc en lisant les articles, en relevant les liens des articles, en notant les liens dans les tableaux ou dans des outils. Alors ce qui est bien, c'est que des outils comme Form vous permettent de faire ça. Euh, et euh, ces outils-là sont très bien pour faire de la veille pour vous. Et en fait, le problème numéro un de la veille, c'est de maintenir l'information comme quoi vous en avez fait. Et le deuxième problème, c'est aussi de trouver des informations pertinentes qui soient exploitables et utilisables pour vous. Et donc là, c'est très intéressant du coup déjà de voir les outils qu'il recommande. Donc là, on a OF Connect euh, qui est intéressant et là, il recommande Formalert qui est un autre outil. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, bah, ici, c'est un article qui euh, explique voilà, comment les gens font la veille et, euh, et ce qu'ils font. Et comment ils le font. Et ça peut être intéressant pour vous de le savoir parce que c'est l'erreur le, numéro 1 aujourd'hui dans euh, les audits de surveillance Calliope. Autre article, article intéressant informationnel pour vous. Alors, je l'ai pris parce que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Euh, et je dis bien certains et je dirais une part minoritaire d'entre vous. C'est les stratégies marketing que les gens utilisent pour pouvoir se démarquer et aujourd'hui obtenir des clients dans un, enjeu, dans un, environnement, où, euh, un environnement qui disent incertain et complexe. Alors ici, ce qui vous amène, c'est à télécharger un livret, un, un e-book. Et euh, en, en téléchargeant cet e-book, euh, vous avez euh, bah, un ensemble de 25 conseils sur euh, comment... Euh, ben, comment améliorer vos stratégies marketing. Et alors, première chose qui est très importante, donc bon, ici c'était dans la veille, euh, et euh, euh, si vous lisez ce e-book, vous allez vous rendre compte qu'il vous, vous donne des conseils qui ne sont strictement pas applicables à ce que moi je dirais des petites entreprises. Ok Il euh, y a euh, des conseils intéressants et pertinents. Alors il y en a 25, je ne vais pas tous les faire avec vous là tout de suite. Mais euh, ça commence au chapitre 3, si vous voulez lire le document, euh, arrêtez de survendre vos produits. Alors là, oui, un conseil marketing, vous devez vendre exactement ce que votre produit fait, mais ça à rien de survendre. Mais là, euh, ça ne va à rien dans un temps difficile comme un temps pas difficile. Ce conseil-là, il était applicable depuis le départ. Euh, mettre l'accent sur la vitesse de création de valeur. Donc en fait, ici, ce qu'ils vous disent, c'est que vous devez euh, ben, plus communiquer auprès de vos clients sur le bénéfice qu'ils vont en tirer à suivre votre formation. « Suive la progression des clients grâce à un système d'intégration multiforme. » Alors bon, déjà, d intégration multiforme, là on ne parle clairement pas pour une petite structure parce que même moi je ne comprends pas ce que c'est. Je l'ai lu hein, après, je comprends de quoi il parle, mais ça ne sert strictement à rien. Euh, donc là, on a sur un conseil pour les très grosses boîtes. « Parler de la valeur et pas seulement du produit. » Bon, bah là c'est du marketing classique. Euh, « Trouver des ambassadeurs internes et pas se concentrer uniquement sur les décideurs. » Là, c'est pour les grosses boîtes, ça ne sert strictement rien pour une petite. Et voilà. En fait, ce qui est hyper important quand on va lire des articles comme ça ou des documents comme ça, alors euh, les gens qui les ont rédigés, les ont, ont avec tout leur cœur et les conseils qu'ils donnent euh, doivent être euh, mieux orientés. Ils auraient dû appeler les e -books, euh, Attirer et reconquérir des, périodes, des clients en période de ralentissement économique » pour les euh, PME de plus de 50 salariés par exemple. Euh, mais là, c'est clairement pas adapté à des TPE. Et, et d'ailleurs, et quand on, on le voit, leur site n'est vraiment pas adapté aux TPE. Euh, et donc, euh, quand vous lisez des conseils comme ça, faites très attention à savoir ce que vous lisez si c'est adapté à vous. Euh, voilà. Et, euh, tac. Et ben en fait, les deux autres, c'était des choses qui sont euh, déjà vues. Je vais juste prendre celui-ci. On va refaire. Hop. Là, on est sur Certif Opac, qui est un organisme de certification Calliope. C'est un certificateur. Et là, ils ont fait une, euh, un point sur les certifications Calliope. Il y a plus de 40 000 prestataires certifiés Calliope à ce jour. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que depuis décembre, eh bien, il y a une augmentation forte, depuis décembre 2022 à 2023, du nombre de personnes qui se font certifier Calliope. Et on est passé de euh, bah là, décembre à 363. Bon, alors c'est normal, décembre, les gens ne prennent pas de décision, mais là, en janvier, on est passé à 629 nouvelles organismes qui ont obtenu Calliope, 533 en février, 574 en mars. Donc, il y, a une, euh, il y a constamment des nouveaux organismes de formation qui obtiennent Calliope. Et alors, juste, en quoi c'est intéressant de savoir ça, c'est que, faut que vous sachiez que le tissu économique, il est fait à 80% de TPE. De très petites entreprises, de personnes individuelles. Donc, il a si on prend les chiffres, sachez que 80% de ces gens qui viennent d'obtenir Calliope sont des gens individuels, des entreprises individuelles, et que les entreprises individuelles, oui, peuvent obtenir Calliope pour ceux qui en doutaient. Mais c'est intéressant de voir un peu l'évolution du, du, du nombre de, de centres de formation, et il y en a de plus en plus qui obtiennent Calliope maintenant. En tout cas, voilà pour la veille informationnelle. J'espère que ce sont des informations qui vont être utiles et que vous saurez les exploiter. Et alors Veille pédagogique, bienvenue dans la vie pédagogique. Et là, cette semaine, je vous ai juste sélectionné certains qui est très drôle et très sympa et informatique pour ceux qui euh, se posaient cette question. Moi, j'ai trouvé très bien les mécanismes de l'attention dans l'apprentissage. Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un article qui a été rédigé par Yuri Min, que je ne connais strictement pas, doctorant en psychologie cognitive. Et en fait, qui parle ici de la manière dont on retient l'attention des gens et qu'il y a des facteurs d'attention qui sont endogènes, qui sont à l'intérieur des gens, que vous ne pourrez pas changer vous-même. Il y a des facteurs exogènes qui sont à l'extérieur des gens, une circonstance extérieure qui fait qu'ils perdent l'attention. Et là, vous allez pouvoir, vous, avoir un vrai impact sur ces facteurs exogènes. Alors, il donne des conseils pour les facteurs endogènes, donc, euh, qui sont des caractéristiques propres aux gens. Et euh, il donne quelques pistes pour améliorer l'attention des gens. Et faire en sorte que ben, vous ayez le plus de stagiaires qui soient attentifs à vos cours. Euh, voilà Alors par contre, tiens c'est intéressant parce que je n'ai pas sélectionné un article. Parce que je trouvais qu'il n'était pas intéressant. Euh, et qu'au vu de certaines personnalités, euh, ça peut même euh, les anx euh, être anxiogène pour vous, pour certains. Mais il y avait un article qui parlait du fait que les stagiaires sont de moins en moins satisfaits des centres de formation. Et... Euh, et si on met cet article en lien avec un article qui explique euh, aussi sur le problème d'attention on remarque le l'attention le, que les gens ont dans le domaine de la formation le niveau d'attention est de plus en plus bas et le niveau de satisfaction est de plus en plus bas et à se poser la question s'il n'y a pas des corrélations entre l'attention des gens dans leur contenu pédagogique pour pouvoir en tirer des informations qu'ils ont besoin et le niveau d'insatisfaction qui est lié au fait qu'ils n'aient pas le sentiment d'apprendre ce qu'il faut dans les formations qu'ils achètent. Donc c'est une piste pour vous en tant que formateur de vous dire est-ce que vous pourriez augmenter le taux d'attention et donc en conséquence augmenter le taux de satisfaction dans vos formations. Mais sachez que si votre taux de satisfaction est très bas, c'est une tendance générale dans le milieu, même si ce n'est pas félicité ni à saluer. Mais euh, voilà, euh, moi je trouve que c'est très rassurant des fois de savoir qu'on n'est pas tout seul dans une situation. Voilà pour la veille, et alors j'avais rien trouvé d'intéressant de... dans la veille AI, euh, la veille euh, euh, intelligence artificielle, et j'ai rien vu de important pour vous ni d'intelligent, donc euh, c'est pour ça que j'en ai rien sélectionné.